Yo c'est Adiros, j'espère que vous avez la forme, moi ça va avec, enfin j'espère pour vous qu'on trouve que ça va bien avec ces fortes chaleurs et ces hausses de carburant en ce moment Enfin du motovlog ça devient assez, assez chiant, hein. je vous le cache pas, hein. enfin pour la passion et pour vous hein, je, je, je le fais Mais c'est vrai que ça devient très très cher, hein. ça, ça me revient Enfin voilà, attendez je vais doubler, la la suivre la Mercedes <rire> Et euh, donc aujourd'hui on va parler d'une moto que moi personnellement j'apprécie beaucoup et euh, c'est vrai que je me suis toujours tâté à vouloir en prendre une, c'est Triomphe euh, euh, Speed Twin 900. Alors, bon, ce sont des motos qui sont, euh, comment dirais-je, d'un gabarit assez particulier, hein. c'est pas vraiment un roster euh, à proprement parler, je veux dire pur et dur. Ça ressemble un petit peu à un mix entre un roster et un chopper euh, de Harley. Hein. Vous, vous savez, c'est un peu les deux. Je ne sais pas trop comment le... Ils doivent avoir un qualificatif, une désignation pour les, pour les, pour les, pour les signifier, ces genres de moto. Ils appellent ça des classiques... Euh, je ne sais plus comment ils appellent ça. Euh, bref. Euh, ça, fait, ça fait très ancien, mais moi j'aime beaucoup Moi, j beaucoup les motos anciennes. C'est pour ça que euh, la mienne, je l'ai prise, parce qu'elle avait ce look un peu néo-rétro. Euh, bah, je dirais pas ancien, pas, pas exagéré, mais qui avait quand même une petite... Euh, petit truc, euh, un petit feeling un petit mood euh, comme ça s'appelle euh, ancienne, donc c'est pour ça que je l'ai mais c'est vrai que la Speed Twin 900 de, de Triomphe pour moi est vraiment très très belle euh, bon le prix il est ce qu'il est, hein, vous les connaissez chez Triomphe, c'est beaucoup plus cher qu'Honda c'est pour ça que ça me fait toujours marrer les gens qui à chaque fois qui gueulent après Honda et qui disent euh, Honda c'est très cher, merci pour euh, qui gueule après Honda, qui disent Honda c'est cher, ben, je crois pas, c'est sympa que les sous Mais en vérité, euh... salut. Euh, quand vous voyez euh... Triumph euh, ou KTM, enfin toutes les marques européennes, euh, euh, le. Salut. Les. Comment ça s'appelle Les. les euh... Comment s'appelle ça, ça j'ai perdu le fil en, en disant bonjour. Les marques européennes, euh, voilà, par rapport aux japonais, japonais c'est du sable double presque, Je veux dire, euh, c'est vraiment extrêmement cher. Après, attention, Attention. elle est très très bien finie, il y a du Brembo et tout, euh, l'amortissement il, il est très très haute qualité, c'est à 900 cm3, c'est vraiment fignolé comme on dit au poil de, des fesses, tout est impeccable, c'est vraiment de très très bonne qualité. Je dirais pas qu'elle est supérieure à la mienne, même au niveau de motorisation, parce que ça reste une très bonne moto et, et ça reste une qualité finition Honda, mais elle est au même niveau, par contre pour la motorisation elle, elle est supérieure hein, forcément, c'est un, un Speed Twin, donc euh, un bicylindre, c'est un bicylindre contrairement à moi, c'est un 4 cylindres, mais de 900 cm 3 donc ça envoie du fat, c'est extrêmement puissant, ça a extrêmement réparti, moi c'est un 4 cylindres de 650, donc ça reste puissant, mais ça n'a pas la même réponse forcément qu'un biciclet ils en plus de 900 cm3 tout le monde le consore vraiment d'être un imbécile voilà donc c'est une moto qui pour ma part c'est vrai m'a toujours fait de l'œil. c'est juste le prix qui m'a arrêté parce que je la trouve assez chère assez violente au niveau prix euh, niveau assurance aussi ça tape pas mal parce que c'est des motos qui sont assez volées et euh, donc euh, quand j'arrive à mon assurance visiblement c'est beaucoup plus cher d'assurer une triomphe que d'assurer une Honda Pourtant la Honda c'est quand même le, le, le plus grand vendeur au monde, Ils vendent plus de motos euh, de partout, mais malgré tout une triomphe est quand même plus volée. Surtout parce qu'on en voit moins, donc euh, je sais pas, donc c'est beaucoup plus cher d'assurer une triomphe. Donc faites attention. Enfin c'est à savoir quoi. Je ne savais pas moi, mais quand j'arrive sur MMA, il m'a dit oui la moto, la, le, la marque Triomphe est beaucoup plus chère. C'est comme KTM il a dit, ou BMW, des trucs comme ça, tout ce qui est européen, hein, c'est beaucoup plus cher. Alors que les Honda, euh, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, ça reste plus correct. Alors, je sais pas pourquoi, euh, demandez à vos assurances moi je sais pas pourquoi en tout cas, c'est une moto qui a fait ses preuves la seule chose qu'ils ont rajouté en plus il était plus que temps euh, sur, cette, sur cette gamme classique comme ça, c'est de mettre une jauge à essence certains vont me dire, ah bon, moi, elle y était pas, bah non <rire> elle y était pas ça, est, ça y est, ils se enfin décidés, ils ont dit se dire euh, justement, c'est ça qui a emmerdé un peu les ventes aussi parce que les gens, bah, ils aiment bien avoir leur jauge à essence et je les comprends, moi je suis le premier à vouloir ça c'est quand même un comble de pas voir ça donc les gens ils ont dit voilà on veut notre jauge à essence, ils l'auront mis une Joja essence, euh, sinon bon c'est toujours un refroidissement euh, liquide, c'est pas comme chez BMW avec leur flat, euh, flat track, je sais pas comment ça s'appelle leur, leur moteur, c'est flat euh, flat twin, je crois un truc comme ça, eux c'est refroidissement à huile, donc euh, ces petits radiateurs avec un refroidissement à huile, ça j'aime pas du tout, euh, j'en reviendrai un jour pourquoi mais j'aime pas du tout, c'est bien c'est très bien quand vous roulez mais quand vous êtes en embouteillage euh, c'est pas du tout l'idéal, ça monte vite en température malgré qu'un refroidissement à huile euh... donc c'est un refroidissement liquide lambda hein. après ça reste à 900 cm3 bicylindre lambda hein. je veux dire, il euh, n'y a rien de particulier mis à part que voilà la moto en elle-même est très bien finie, très bien soignée après, c'est vrai qu'en prix, elle est chère. Je crois qu'elle est dans les 14 000 euros. Et eux, ce qu'il y a en plus, c'est que c'est comme toutes les motos européennes. C'est les champions pour faire les options. Eux, c'est à partir de tel prix. Mais après, tu veux ci, tu veux ça. Tu vas jouer option, option, option, option. Et tu montes à des prix euh, très très chers. Euh, donc, est-ce que je la conseille Oui, si vous avez les moyens. Après, si vous aimez le style aussi, attention. Parce que quand vous voyez déjà que les gens, ils gueulent à peu moto, ils disent que ça rétro ils disent ouais ça commence à faire chier on dave toujours avec vos néo rétro on veut des motos plus modernes, bah, c'est sûr que là vous êtes vraiment dans le, ré dans le rétro donc euh, voilà, il faut aimer le style, moi j'adore moi si ça pouvait rester néo rétro à vie euh, ça m'arrangerait très bien chez, dans les marques hein. c'est peut-être sobre mais au moins tu t'achètes quelque chose qui ressemble à quelque chose justement pas des motos qui ressemblent à rien comme la MT-09 ou la nouvelle ou la MT-07 ou alors euh, la nouvelle 1290 euh, Super Duke de KTM qui ressemble strictement à rien hein, au niveau de l'avant et tout donc c'est pour ça hein. c'est une moto qui est peut-être avec un style particulier mais c'est indémodable voilà. et c'est classe, c'est classieux et, et c'est vraiment beau donc, est-ce que je la conseille oui, vivement, si vous avez les moyens faites attention aussi au niveau des, des révisions chez Triumph, c'est beaucoup beaucoup plus cher que chez Honda ou Kawasaki, Suzuki, Yamaha, beaucoup plus cher hein, attention, j'ai des amis qui ont des, des triomphes. et j'ai vu sur des forums des gens qui ont des triomphes. si vous avez une simple vidange, ça, ça va mais dès que vous commencez à arriver dans les 12 000 ou 24 000 km là ça coince. Et violemment, c'est comme BMW, c'est comme KTM. Euh, Méfiez-vous de ça, ça tape violemment. Tout ce qui est moto européenne, ça tape violemment. C'est pas du tout de les marques japonaises. Donc ça, retenez le bien dans l'esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les revendent. Parce que quand ils voient les premières révisions, ils disent Oh putain, ouais, quand même. Donc euh, c'est violent. Donc voilà, c'est une moto que je conseille vivement, que j'apprécie tout particulièrement, que je trouve qu'il y a vraiment un design vraiment belle maintenant c'est à vous de voir voilà. mais en tout cas c'est vrai que c'est une très bonne machine et elle est fiable là et, voilà. et en plus le Speed Twin ce qu'il a c'est qu'il est fiable, il a fait ses preuves il a fait ses preuves, il n'y a pas de, de souci. donc euh, le Twin comme ça de bicylindre de 900 cm3 c'est extrêmement fiable et ça consomme pas plus que ça que je dire, euh... voilà. donc ça ça, ça ça, vous pouvez y aller les yeux fermés allez ciao ciao, je vous remercie, bon ride à tous et faites attention sur la route l'été ciao